Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu différente de d'habitude puisqu'aujourd'hui on va tester du matériel euh, ce que j'entends par du matériel c'est euh, un panneau latéral, un side panel de chez SciTech euh, vous le savez sûrement déjà, j'ai un X56 que j'utilise pour Star Citizen malheureusement je trouve que euh, quand on veut avoir absolument tout à disposition le X56 peut vite se retrouver un peu limite en termes de boutons et je n'ai pas envie d'utiliser clavier parce que ça me brise un petit peu l'immersion au niveau du pilotage. Et ça fait pas mal de temps en fait que je vois passer ce panneau latéral de, de chez SciTech qui normalement est prévu pour euh, Farming Simulator ou des jeux de, de, de ce type là. Mais je trouvais qu'il avait l'air vraiment pas mal au niveau de la disposition, par exemple pour le minage, pour utiliser les consommables et ce genre de choses. Donc du coup, je l'ai acheté et je vous propose qu'on le découvre ensemble. Donc, on va commencer par le déballage. Alors, le premier truc que je peux déjà noter dès le départ, c'est qu'il est très léger. Euh, J'ai l'impression qu'il est même plus léger que le X56. Et voilà. Donc, voilà la bébête. On a des petits autocollants partout. Ok, alors du coup, au niveau du, du visuel, il est plus compact que ce que je pensais. Je le voyais plus grand au niveau des images. C'est le premier truc que je note. Mais ça m'arrange. Donc, la petite bébête, on va ouvrir. Alors, pas de CD d'installation, il n'y a rien aujourd'hui tous les drivers se téléchargent de toute façon le câble a l'air assez long donc ça c'est plutôt cool ça ça peut être très pénible si les câbles usb sont pas assez longs on est obligé de mettre des rallonges et parfois certaines rallonges posent problème au niveau des signaux qui sont envoyés alors pour le système de fixation euh, vous avez une énorme vis à l'arrière qui vous permet de prendre en sandwich euh, votre bureau, donc vous pouvez le mettre en bord bureau ou rajouter euh, évidemment euh, un petit meuble exprès pour, ou si vous avez une chaise sur laquelle vous pouvez fixer un support voilà, il y, y, y a plusieurs options il euh, y a des vis de fixation aussi juste à ce niveau là donc qui permettent de le visser et du coup tac, voilà et donc en fait, le, les boutons que j'avais repérés pour les, les consommables au niveau euh, du, du prospector, du minage, il y avait ces trois boutons que je trouvais un petit peu idéal. Euh, L'objectif, ça va être de mettre le bouclier sur la petite commande ici, en espérant que ça détecte bien euh, les, les différents axes, et avec le reset du bouclier du coup sur le dessus. Euh, éventuellement, les commandes d'alimentation, sur le dessus donc moteur armement bouclier etc etc on, on va voir euh, au niveau des finitions il fait un peu plus cheap que, que le x56 mais en même temps c'est pas du tout le même public dans le sens où on est censé être dans un tracteur euh, on est censé avoir juste des commandes sur le côté donc d'un point de vue qualitatif il est bien hein, c'est pas ce que je suis en train de dire mais il y a quelque chose de moins moins immersif moins métal euh, voilà, un peu plus simple dans la finition. A savoir que ce petit panneau latéral vaut moins de 150 euros. Moi, je l'ai payé 140, mais il y a une promo. Donc, c'est entre 140 et 150, en fonction de là où vous l'achetez. Moi, je l'ai pris sur Amazon. Et de toute façon, vous aurez le lien dans la description. Eh bien, écoutez, euh, sur ce, moi, je vous propose qu'on passe à l'installation et au euh, key biking. Et voilà, on est maintenant sur le jeu, donc on va pouvoir tester euh, le binding du panel. On va tout de suite aller dans les options et tester ça. Donc euh, okay, binding. On va chercher Otas. Et on va commencer euh, l'assignation. à droite je vais pouvoir mettre les boucliers. Donc on va tester ça. Et c'est détecté. Donc je vois que c'est considéré comme un OTAS euh, numéro 3. Et le bouton numéro 3, et c'est bien le bouton numéro 3. Ce, ce que je ne vous avais pas dit tout à l'heure, vous avez peut-être vu sur les images, c'est que euh, tous les boutons sont numérotés. Donc sur ça, on ne se pose pas de questions. Voilà, bouton 2, parfait. Euh, ça, je ne sais... Non, je ne peux pas le mettre. Donc, mon petit joystick n'est pas détecté. Je suppose qu'il est détecté en tant que joystick, justement. Donc, c'est-à-dire qu'il a des axes et qu'il n'est pas considéré en tant que bouton. Et pour les, pour les OTA, c'est le joystick. Mine de rien, ça, c'est très, très, très important. Alors, mining. Donc, les consommables, je vous disais qu'il y avait les trois petits boutons. On va tester ça tout de suite. Yes Et voilà, j'ai trois petits boutons, j'ai mes trois consommables. Ça va être absolument parfait. Il euh, y a un truc que je veux tester, c'est le zoom aussi, parce que j'ai une molette. Et ah, même un clic dessus. Et j'aimerais bien euh, virer le zoom de la molette de la souris. Et, Et c'est bon, il détecte dans les deux sens. Ça c'est un petit souci que le X56 a comme problème. Il euh, y a une petite molette sur le côté et elle ne marche pas bien. C'est détecte... pas détecté dans les deux sens. Donc, ça c'est plutôt cool. Euh, si je peux avoir le zoom là-dessus plutôt que sur l'OTAS, le... ça, me... ça me libère une, une... une touche et euh, ça m'évite d'avoir sur la souris aussi. Parce que le... La souris, quand on veut faire du scrolling sur les écrans, c'est très pénible d'avoir le zoom en même temps. Donc voilà, et bien, écoutez, euh, je pense qu'on peut conclure que le Binding fonctionne plutôt bien. Et puis à la limite, je vous propose qu'on teste ça euh, en jeu. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoilà dans le jeu avec le Binding qui est fait. Et on va pouvoir le tester immédiatement. Donc j'ai bindé les moteurs. Engines Engines online. Ça a bien marché les armes, très bien marché, les boucliers, ça marche parfaitement. Maintenant, on va tester euh, les portes. Mis sur un petit bouton euh, qui ressemble à un switch. J'ai mis ouverture fermeture des portes, j'ai mis euh, lock unlock. J'ai mis euh, l'autodestruction, on va tester, il faut bien tester. Ça marche bien <rire> Ça marche très très bien Eh bien écoutez, euh, niveau key mining, vous avez pu le voir, il n'y a aucun problème de compatibilité, euh, il est reconnu par le jeu immédiatement, euh, je n'ai eu aucune manip à faire, j'ai branché euh, le panel, euh, il s'est installé tout seul, il y a Windows qui s'est occupé des drivers, et qu'il a reconnu sous sa euh, panel même si aujourd'hui c'est logitech et plus high -tech, mais au niveau des c'est la même chose et euh, donc euh, star citizen a reconnu sans aucun problème ça fonctionne dans le jeu donc voilà et bien écoutez je pense que le rapport qualité prix est pas mal c'est un plus euh, qui peut être vraiment intéressant si vous avez envie d'étoffer le côté cockpit euh, sur votre bureau et que vous avez envie justement d'avoir un peu plus de raccourcis sous la main. Je pense pas qu'il soit indispensable. Parce que chacun a sa manière de jouer. Et le clavier peut très bien faire l'affaire euh, en plus d'un audace. Vraiment ça, ça dépend de, de ce que vous recherchez. Mais moi qui cherche un peu le côté cockpit un peu plus immersif euh, pour avoir les, les boutons sous la main. Je trouve que c'est vraiment très très très intéressant. Maintenant il faudra avoir la durée de vie, voir si les boutons vieillissent bien. En tout cas, à l'utilisation, très très très facile. On ne se prend pas la tête. Euh, le X56 pouvait avoir quelques problèmes au niveau du logiciel d'assignation de, justement des touches. Pour régler la zone morte, ça pouvait être un peu plus compliqué. Là, il n'y a vraiment pas euh, ces problèmes-là. Donc voilà, j'espère que euh, cette vidéo vous a plu. J'espère que ça a pu vous aider et vous renseigner à propos du side panel de chez SciTech. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine Okay. Oh.